Nombre caché et unique dans la ligne 8 Nombre caché dans la colonne 8 Un groupe de nombres cachés dans la ligne 6 7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 9. Nombre caché et unique dans la ligne, 3. Nombre caché dans le grand carré, 4. Nombre isolé et nu.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 Nombre caché et unique dans la ligne 6 Nombre caché dans le grand carré 3 Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 1